Bonjour à tous Bienvenue pour les tirages de 2022 Alors on va commencer à faire les tirages Pour euh, cette année nouvelle qui s'oriente Et qui arrive à grands pas euh, Ce sera un tirage donc pour chaque signe Que je vais tirer au sort avec ces cartes Pour voir quel signe sera celui du jour On va regarder avec différents oracles Et je pense faire des tirages en tableau euh, je vais faire des tirages en tableau qui seront pour l'année en cours. Hum, pour le professionnel, financier, pour le domaine sentimental, familial. Et puis des conseils pour l'année. On va voir un petit peu euh, comment je le ressens aussi. Déjà, on va regarder le signe. Donc, bienvenue sur les guidances de Shiva. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue au nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner cliquez cliquer la chaîne du haut pour recevoir toutes les vidéos. Cliquez la chaîne, la cloche, la cloche, la cloche qui est à droite, de s'abonner en haut pour euh, recevoir les vidéos qui sortent, que vous les ayez toutes. Parce qu parfois, on me demande est-ce qu'elles sont sorties ou pas. Et je dis oui, oui, oui. Donc, c'est que vous n'avez pas les notifications. Et si vous désirez un guide une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail sous la vidéo. Répondre 2 trois jours, n'hésitez pas. C'est une urgence, vous me le dites. Alors, le signe aujourd'hui sera alors les scorpions. Bah On a terminé avec les scorpions, je crois. Le tirage euh, hier de la semaine, vous pouvez aller sans doute aller sans autre Regardez votre tirage de la semaine. Pour cette semaine-là, c'était donc une semaine à cheval entre le vote 9 novembre et le 5 décembre, entre deux mois. On va commencer ce mois de, de décembre. Alors, vous pouvez aller regarder ce tirage de la semaine. Et votre tirage du mois de décembre, bien sûr, général, et le sentimental à côté, un tirage complet, qui sont sortis. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On nous donne une date hein, sur ces cartes. Je vous les donne au cas où ça peut vous parler pour cette année 2022. Bien, bien se concentrer que c'est pour une année, que c'est très général, que ça peut parler à certains. Euh, prenez ce qui raisonne en vous, gardez votre discernement, c'est vous qui gérez votre vie. Je suis là pour vous aider, vous guider par rapport au message que je reçois. Scorpion, on nous donne la date de 8 semaines, 8 mois. Peut-être ces dates vont vous parler. Alors, je vais prendre une carte principale ici pour euh, l'énergie de l'année 2022. Énergie pour l'année 2022 pour les scorpions. Au niveau du tarot, l'énergie principale. Pour l'année 2022 pour les scorpions. Et l'énergie principale pour l'année 2022. L année 2022 pour les scorpions. Alors, votre année sera placée sous, le, euh, sous la, c -à -dire la carte, l'égide, la force de la papesse. De la papesse, c'est la grande prêtresse... Ça, on va regarder si je le prends ou pas, parce qu'il prend beaucoup de place. La grande prêtresse, c'est euh, une nécessité. Vous, il vous va, il, Je parle comment Il va vous falloir écouter votre intuition. Une année, vous allez devoir développer plus vos dons de connexion à euh, votre cœur, à votre âme. Donc, euh, c'est vraiment l'énergie principale. Je vais en prendre deux ou trois principales qui vont euh, nous dire un petit peu ce qui se passe. La grande prêtresse, c'est vraiment celle qui étudie, qui apprend, qui essaie de comprendre ce qui se passe autour d'elle. Pas étudier simplement de manière intellectuelle, mais étudier par rapport euh, au niveau spirituel. Écouter les signes, voir derrière les apparences, avoir des ressentis. Écoutez son intuition, ce don de médiumnité, il y a peut-être quelque chose dans ce domaine qui va se développer chez vous, de clairvoyance, de clairaudience, clair sentience. Vous allez être beaucoup plus connecté avec cette lune, vous êtes un réceptacle, vous recevrez des informations, vous allez développer ces dons en lien avec l'univers. Donc, 2022, je prends cette carte. Je vais prendre une carte d'énergie. La des énergies Scorpion année 2022, l'énergie principale pour l'année 2022. Scorpion message énergie principale pour l'année 2022. Scorpion pour l'année 2022. Comment oh, vous avez l'amour qui ressort ici. Alors l'énergie d'amour, l'ange de l'amour. Peut-être qu'il va nous euh, dire que cette année-là va être totalement différente de 2021 dans le sens que vous avez fait un travail sur vous-même pour vous comment dire, délester de certaines conditions, de certaines addictions, de certaines difficultés au niveau sentimental, pour vous diriger vers l'amour que vous souhaitez, comme je l'ai dit dans beaucoup de tirages. Vous allez être protégé par les anges et euh, remis sur le droit chemin si vous partez dans différentes <rire> directions. Et vous avez vos anges. Il y a encore une connexion spirituelle ici de nouveau. Euh, L'univers, sera avec vous en 2022 et là on nous dit poss possiblement par rapport au domaine amoureux, parce que vous avez beaucoup travaillé dessus, il y a comme eu un jugement aussi par rapport à l'amour et euh, garder cette ligne droite, cette, euh, cette euh, nouvelle vie, vision de l'amour avec vous pour cette année-là. Alors, j'ai envie de faire un tableau général avec le Chosen. On va prendre quelques cartes. Scorpion pour l'année 2022. Parce que je trouvais faire chaque mois, c'est trop long. Ça ne sert à rien vu que vous avez de toute façon les tirages mois par mois. Donc là, c'est plus Scorpion année 2022. Qu'est-ce que les cartes vont nous donner comme énergie Scorpion année 2022. Qu'on a comme énergie scorpion année 2022. Alors, on nous parle de faire des compromis, on nous parle de recommencement, d'amitié, la notion de dualité, pas de dualité face à face, mais de devoir faire avec autrui. Pour l'année 2022. Scorpion pour l'année 2022. Scorpion pour l'année 2022. On doit faire des compromis avec autrui, c'est qu'on va compter sur les autres. On ne pourra pas faire chemin seul ici. Il euh, y aura certainement des collaborations il y aura euh, des nécessités de s'entendre avec sa famille. Ça peut être un frère, une soeur. Euh, il y a aussi cette notion ici donc, de compromis, d'amitié. De compter sur euh, d'autres personnes. On voit qu'il n'y aura pas vraiment la notion de solitude pour les scorpions. Vous allez devoir compter sur d'autres personnes. Sur une personne peut-être en particulier, un ami. Euh, où il y aura un soutien de personnes autour de vous. Et il vous faudra faire des compromis, d'être à l'écoute. Euh, des avis des autres. Vous pouvez pas faire chemin seul. Vous hein, voyez On, Vous avez une grande, grande envie avec le fou de recommencer avec ce début d'année ou pendant l'année. Vous allez recommencer quelque chose. Parce qu'on finit un cycle. Vous avez vraiment fini un cycle en 2021. 2022, c'est un nouveau cycle. Les cycles peuvent se faire euh, au milieu d'année. Hein, mais là, ça parle que c'est comme si cette année pour vous est vraiment... Euh, <coughs> une fin de plusieurs années de difficultés, de plusieurs mois de difficultés ou de plusieurs mois d'énergie de, de, qui sont en train de changer. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau qui vous est propre. Je sens ici avec la carte de l'intuition de la grande prêtresse. Là, on me dit qu'on ne sait pas encore très très bien ce que vous voulez, mais on voit que vous voulez quitter le passé. Le fou, c'est je me lance dans le vide, je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai confiance. Hein, il, il, il va tomber, il ne sait pas, mais il a confiance, c'est ça qui est bien. Et avec cette carte, on nous dit aussi, vous avez confiance en suivant le flot. Donc, il vous faudra lâcher le contrôle. Il vous faudra lâcher le contrôle. Et peut-être vous laisser porter justement par vos intuitions, par les anges, par le côté spirituel qui domine quand même beaucoup votre année 2022. C'est suivre les signes, un ami, je pense que ce sera parmi vos amis, des gens qui vont vous, euh, vous porter, vous guider, vous proposer un travail à deux, une collaboration, peut-être une association, peut-être un, un, un lien d'amour, le bon, le vrai, que vous désirez depuis toujours... Vous devriez compter sur l'autre et ne pas faire chemin, ce, euh, chemin seul, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est euh, chacun gagnant-gagnant. Ça, c'est très important. On va garder ces quatre cartes. Et là, je vais faire un tableau avec le petit le pour le travail, activité et finances. et bien, on va voir si je fais un autre tableau après pour les finances spécialement. Alors, pour le travail scorpion, travail, activité... Travail, activité. Scorpion pour l'année 2022. Scorpion pour l'année 2022. 2022. Année 2022, qu'est-ce qui va se passer au niveau de, du travail, des activités Vous êtes protégé. Ça, c'est déjà bien. Protection. Scorpion, année 2022. Alors, vous avez de la force. Alors, les deux cartes sont des cartes de force. Vous reprenez du poil de la bête. Vous avez de la santé qui revient, une énergie qui revient. Vous rayonnez. Vous avez ces deux cartes, c'est des cartes de force, des cartes d'énergie. On voit que vous êtes en pleine forme, en pleine santé. Vous êtes beaucoup mieux que l'année 2021. Vous êtes sain, bien, dans votre peau. On nous dit aussi que vous avez vraiment une, une puissance autant intellectuelle que morale, que physique, avec vous. Euh, pour le travail. Hein. Là, on en est pour le travail. Alors, ok, on va voir. Pour le côté professionnel chez les scorpions. Alors, il y a eu quelque chose qui était difficile ou qui a fait mal. Qui... Et à mon avis, à dépasser maintenant. On va voir la carte centrale. Alors, il y aura quelques soucis au niveau professionnel. On voit qu'il y a une situation qui est douloureuse. Euh, vous êtes beaucoup dans la réflexion. On se pose des questions, les souris, ça arrange notre, euh, notre mental. On se prend la tête. On peut être aussi dans un abus de confiance. Attention, attention. Bon, par rapport à un renouveau, okay, Vous commencez, alors vous commencez bien quelque chose. C'est la carte du fou, et ce sera au niveau professionnel. On quitte. Pour certains Scorpions, la majorité, vous allez quitter votre activité. Vous allez changer de voie professionnelle. Vous allez changer de travail, changer de voie, changer peut-être de statut dans votre entreprise, changer d'indépendant à salarié, de salarié à indépendant. Mais pour le moment, vous, vous creusez un peu la tête. On nous dit que vous n'êtes pas très sûr. Il y a, il y a quelques... Euh, des choses qui sont un peu floues encore cette année 2022. Euh, je ne sais pas si ça, c'est le passé. Et il y a à nouveau cette femme... Alors, il y a une femme ici qui est pas très, très saine. Est-ce que c'est cette femme que je vois beaucoup dans vos tirages aussi qui cherche à vous causer des, du tort? On va regarder ici. Ouais, bah ben ouais, <rire> elle est encore là. Oh là là là là. Alors, il y a une personne autour de vous, les Scorpions, qui est... Moi, normalement, je l'ai vu beaucoup dans le dans votre vie. J'avais vu dans Sentimental. Mais dans votre vie, en général, il y a une personne qui ne vous veut pas du bien. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à mettre les yeux, la main dessus mais qu'elle se mêle de vos affaires, elle se mêle de votre vie. Quelqu'un qui est faux, qui est hypocrite, elle peut passer pour quelqu'un de bien, mais ce n'est pas la bonne, elle, la femme de pique. C'est comme quand je la, tire, je la tire dans le petit le normand, hein, que j'ai fait dans les tirages de la semaine. Je vous dis vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Celle-ci, c'est une femme qui est euh, négative pour votre vie en général. Avec le serpent... C'est l'hypocrisie, la fausseté, le mensonge. Et c'est celle-ci. La femme de pique, hein, c'est l'entremetteuse. C'est une personne de la famille. C'est une personne négative. Si vous ne saviez pas qui était cette personne, c'est celle qui n'est pas bonne. Euh, si vous êtes avec une partenaire comme ça, méfiez-vous, elle est fausse avec vous. On voit que ça vous tracasse. Hein. On voit qu'elle vient encore vous créer des ennuis. Et là, même au niveau professionnel... Hein. Alors peut-être par rapport à l'argent, vous aurez des choix à faire. Est-ce que c'est par rapport à l'argent, est-ce que c'est une ex qui vient, ça peut être une ex hein, qui vient réclamer de l'argent pour une pension alimentaire, qui vous cherche des, des noises, euh, parce qu'on parle de choix amoureux ici, vous devrez faire un choix par rapport à cette personne. Peut-être couper les ponts, laisser tomber cette pension parce qu'elle joue avec peut-être la visite des enfants euh, l'argent qu'elle vous doit. Il y a quelque chose comme ça au niveau de l'argent, hein, de l'abondance. Et là, il y a un choix à faire par rapport à cette dame. Donc, il y a quand même une situation qui n'est pas facile, facile. Ah, super. Donc, je vais voir comment je vais faire la lecture. Il y a deux femmes de pique, là. Comment ça se fait qu'il y en ait deux euh, Comment ça se fait C'est le même numéro je vais reprendre une autre parce que est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Pour les scorpions en année 2022, ouais, on coupe. Bon, bah, c'est ça. <rire> ça va. Alors, il vous faudra absolument couper. Fin d'année 2022, on coupe avec cette hypocrisie. Le soleil revient, il y a clarté. Elle est toujours présente, il euh, faudra me mettre en commentaire. Là, ça, ça me dit qu'il y a un nouveau travail qui arrive vers vous, positif, avec euh, de la rentrée financière et une amélioration qui va se faire. Pas tout de suite, tout de suite. Il faudra vous débarrasser de cette femme qui crée des problèmes, même dans le travail, au niveau surtout de l'argent. Qui est faux, et hypocrite avec vous peut-être par devant vous n'avez pas l'impression mais on me dit oui ça peut être une ex ça peut être une femme une amie une maman une sœur là il y aura des choix à faire euh, au niveau professionnel donc vous allez vous allez devoir trouver une nouvelle voie s'il y a quelque chose qui vous plaît pas hein, ici qui vous euh, qui vous demande d'agir donc il va falloir choisir euh, en coupant une situation cette année professionnelle pour une nouvelle avec le fou. Vous voyez, il y a un renouveau au niveau professionnel. On peut voir effectivement ce tirage professionnel et financier parce qu'on a l'abondance qui rentre. L'abondance, elle est là avec ce nouveau travail qui rapporte et qui est un petit peu euh, votre rêve. En 2022, une réussite professionnelle, vous devez couper, faire un choix. Hein, C'est-à-dire couper l'ancien... C'est vous qui décidez, je me déleste de cette situation, de ce travail, de cette position, etc. Et je dois quand même faire très attention parce que le son du tirage me dit qu'il y a toujours une personne qui, pendant cette année au niveau pro, est présente, on verra après, euh, qui cherche à vous nuire ou euh, à ne pas vous laisser libre. Alors, je ne sais pas qui c'est ça, chez les Scorpions. n'hésitez pas à me le dire. Donc là, on a regardé par rapport au professionnel. On va continuer... Donc, pour le, sachez bien pour l'année 2022, ce qui vous attend ici au niveau pro et financier. Donc, c'est pas mal. Juste une personne qui vous crée quelques soucis. Et je pense qu'il y aura une association. Moi, je vois une association professionnelle. Et on recommence effectivement à quelque chose à nouveau. De, de nouveau. Donc, c'est certainement pas forcément un, un, un renouveau dans l'activité où vous êtes. C'est plus. Euh, oui, se lancer dans un nouveau travail et puis aussi peut-être se lancer à votre compte ou l'inverse pour le sentimental on va regarder ce qui se passe ici avec le line of love je vais faire aussi un tableau donc, les scorpions pour l'année 2022 donc écoutez bien votre intuition alors je voulais vous redire euh, est ce que c'est écoutez votre intuition votre cœur votre âme qui est cette personne qui cherche à vous embêter il y a quelqu'un qui vous pose problème ici dans le travail par rapport à l'argent Est-ce que c'est en rapport avec une ex ou un amour ou une amoureuse Il y a bien quelqu'un, hein? Si vous savez déjà, mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas. Alors, en tout cas, s'il n'y a pas de commentaire, un petit merci, un petit bonjour serait super sympa, chers amis. On va regarder pour le sentimental, les scorpions, année 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour l'année 2022 Année 2022 pour les Scorpions. Année 2022 pour les Scorpions. Pour l'amour, année 2022 Scorpion, année 2022 Scorpion, année 2022 Scorpion. Année 2022 Scorpion, année 2022 Scorpion. Année 2022, scorpion. Année 2023, scorpion. Alors, une courbe. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Nouvelles rencontres. Euh, comme je vous ai dit, au niveau amour, 2021 était compliqué. Vous avez énormément de choses à régler. Ça sorti pratiquement tous les mois. Ces, dernières, ces derniers mois de 2021, vous avez pris les choses en main pour les régler. Vous avez aussi de l'aide spirituelle par rapport à l'amour. Hein? D'accord Il y avait beaucoup de triangulaires, de tromperies, etc je vois pour que pour votre année 2022, qu'une stabilité revient, vous êtes plus clair avec vous-même, la carte 13 aussi, donc il y a une fin et un renouveau important au niveau sentimental et il y a une ouverture, c'est-à-dire sur du, du nouveau vous finissez avec un ancien un schéma, un cycle, hein, comme le fou ici, laissez-vous toujours porter par le flux, écoutez votre intuition mais suivez un petit peu les signes d'accord, il y aura beaucoup de notions de collaboration, je vous l'ai dit il y a une ouverture ici pour une nouvelle rencontre. Euh, les scorpions. Moi, je vois vraiment du renouveau, je ne vois pas vraiment du réchauffé. Hein. Il y a eu des blessures, donc c'est ce que je vous ai dit. C'était difficile. 2021, oui, c'était pas une année facile en, en amour. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on commence par une certaine solitude. Ok, c'est comme au centre de votre tirage, une certaine solitude, peut-être volontaire parce qu'on n'a pas envie de se mettre avec quelqu'un, parce qu'on a été blessé dans le passé, ou peut-être une solitude dans le couple, on va voir plus loin. On a vraiment, ouais, on a besoin de guérir. Ça m'étonne pas. Hein. 2022, vous aurez besoin de faire cette guérison, cette compréhension par rapport au passé. Pour ceux qui ont eu des choses difficiles à vivre, à traverser, à comprendre, ça vous a fatigué certainement. Et cette fois, vous mettez un point d'honneur sur la fidélité. C'est ce que j'ai toujours vu, <rire> qu'on ne me croit pas ou pas, qu'on me croit ou pas. Mais j'ai eu beaucoup de sentiments, de tromperie, de tierces, de rivalité, de tentation, etc. Là, on nous dit vraiment, j'ai besoin de solitude et j'ai besoin de guérir. Et cette fois, je mets un point d'honneur sur la fidélité. Je ne veux plus être blessée ou blesser autrui. Tellement de jeu qu'il n'y a pas de place. Hop là. Alors, on va continuer... Ici, qu'est-ce qu'on nous dit Il y aura des nouvelles. Vous allez vous écrire. Il y a une ouverture quand même qu'on a vue à la coupe. Hein. Donc c'est possible que vous allez faire des nouvelles rencontres malgré tout. Euh, pour les célibataires, vous allez pas mal écrire euh, WhatsApp, what's <rire> les réseaux sociaux. Là, les lettres, c'est dépassé. Ça n'existe plus trop. Hein. Ou des courriers. Ce sont ici des notions de communication, mais positive avec quelqu'un qui va vous faire du bien. Il a les mains grandes et ouvertes, il vous enverra des énergies positives, quelque chose de, de très positif, de très bon pour vous. Ouais, on voit cette notion, on va se réfugier un petit peu au niveau sentimental en 2022. On aura besoin de cette solitude. besoin soit de s'évader, partir. On s'évade, c'est un petit peu comme le bateau. J'ai envie de partir de ce qui a été difficile. Soit j'ai envie de m'évader par rapport à tout ça. Difficile de l'année 2021. Soit je veux me réfugier. Qu'on ne me voit pas trop. Qu'on ne m'entende pas trop. Hein? Pas faire de vagues. Je mets un point d'honneur sur la fidélité. Donc, il y a quand même cette notion, je ne veux pas être trop présent au niveau amour. J'ai des courriers positifs, j'ai une personne avec qui je corresponds durant cette année qui sera très positive pour moi. Et là, on nous dit que cette guérison que vous êtes en train de faire, vous sortez d'un cycle karmique, vous sortez d'une roue répétitive que j'ai vue toute l'année 2021. Euh, vous êtes en plein là-dedans. Vous allez entrevoir la lumière. Donc, vous allez comprendre ce qui se passe au niveau amourant, pourquoi il y a ça. Mais ça demande une guérison. Parce que là, on nous dit que vous étiez souvent dans des relations éphémères, euh, des flirtes, des courir après plusieurs personnes sans jamais pouvoir s'engager. OK On voit que prendre le, le, la distance vous fera du bien par rapport à, à certaines... prendre la distance vous fera du bien, vraiment. S'il y a des relations, elles seront éphémères. Mais on voit que vous allez devoir éclaircir une situation, mettre la lumière avec la guérison sur les blessures de l'enfance et des difficultés de l'année passée. D'accord Ça c'est pour le sentimental. On a vu le financier, le sentimental. On va regarder les énergies psychiques avec le petit le normand. Alors ça, c'est aller avec le flux. On pourra quand même se laisser porter. Je vais terminer avec le petit le normand. Non, c'est pas le petit, c'est la triade, pardon. Et puis, ce sera ensuite un conseil avec les maîtres ascensionnés, hein que je vais vous donner pour la fin. Lequel sera pour vous. Pour votre année. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, la triade. Donc, tout le toute l'année, écoutez votre intuition. Il y a une espèce de repli sur vous. Hum, en tout cas, en amour. Travail, non, ça va. Alors, niveau psychologique. Scorpion en année 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau psychologique intérieur les scorpions en 2022 qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique scorpion année 2022 scorpion année 2022 qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau psychologique il y a des cassures avec le passé il y a une, vous rompez avec le passé avec la carte du fou son euh, du renouveau très important pour votre année on repart sur une nouvelle voie un nouveau cycle si vous n'avez pas, si pas fait des coupures avec ce qui n'allait pas ça viendra de là-haut on coupe, on tranche complètement hein. Scorpion année 2022 pour l'année, au niveau psychologique, qu'est-ce qui va se passer Alors, la coupe, qu'est-ce qu'elle me dit Vous avez fait des erreurs <rire> et vous devez vous pardonner. Ben, c'est tout à fait ça. Vous serez dans cette année d'introspection. Hein. Comme on a vu au niveau sentimental, c'est surtout dans ce domaine-là, au niveau amour, relation avec autrui. Des erreurs, vous étiez souvent dans la tentation, dans des relations légères. Pour certains, je peux pas juger. Hein. Prenez ce qui résonne. Mais pour beaucoup, c'était ça. Vous avez de la peine à vous fixer. Vous avez toujours envie de courir après un nouveau lièvre. Pour moi, il y a une erreur par rapport... Il n'y a jamais d'erreur, mais quelque part, vous mettez un point d'honneur sur la fidélité parce que vous voulez vous ancrer. Il y a peut-être un problème de l'enfance. On nous dit, accordez-vous ce pardon. Vous devez vous pardonner parce que ce n'est pas de votre faute. Ça peut être de l'enfance, une insécurité de l'enfance. Mettez de l'eau. Il y a une certaine colère sur votre colère. Et ça... Euh, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, pour les scorpions, année 2022. Alors, la cloche de Noël, là. La cloche pour l'année, les fêtes. Les scorpions pour l'année 2022. que c'était nécessaire de passer par cette étape. Effectivement, hein. il y aura beaucoup d'émotions au niveau psychologique. Euh, il y a une nécessité que vous passiez par ces difficultés ou c'était nécessaire de passer par ces difficultés euh, au niveau affectif, au niveau relationnel, pour que vous compreniez. Hein. Toute expérience nous permet d'apprendre. Ça a duré beaucoup de temps. Peut-être l'univers maintenant a dit « C'est bon, il y a un jugement. On te permet de revenir, euh, de comprendre » ou avec toutes ces expériences que tu as répétées, tu vas maintenant changer, il y aura pas mal d'émotions, peut-être beaucoup, vous allez beaucoup pleurer, parce que vous, vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je ne comprends pas Pourquoi j'ai fait tout ce mal à autrui On a vu, il hein euh, y a beaucoup d'émotions qui risquent de sortir, laissez-les sortir. On nous dit bien que c'est par rapport au lien à autrui, c'est ce que je vous ai dit. Alors, est-ce que vous vous êtes trop tue Est-ce que vous n'avez pas assez dit les choses Est-ce que vous n'avez pas partagé pour que les gens vous comprennent de ce que vous vouliez euh, Est-ce que vous êtes parti euh, par, le, par le silence lors de relations sans expliquer aux autres ce qui se passe en vous hein, Je te pique, je te fais du mal et je m'en vais avec mon mandat, le scorpion. Et ça parle bien des liens autrui, ce que je vous ai dit. Et là, on parle bien de liens à nouveau. Vous devrez faire des compromis, savoir mieux vous comporter avec autrui, euh, gérer différemment vos liens autrui. Et oui, il y a eu une notion de dépression ou il y a une notion difficile pour cette année 2022. Moi, je vois une notion de solitude, pas négative, hein, par rapport au fait que vous avez besoin de réfléchir, même s'il si y a des ouvertures qui seront légères. Pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est le grand amour parce qu'il y a quelque chose d'important à régler au niveau sentimental. Là, ça, c'est un peu le renfermement, comme on a vu, le refuge, la solitude... Euh, Peut-être faire silence face à autrui. Mais concernant un lien, les liens à autrui qui, qui, qui sont vraiment nécessaires à régler. Hein. Mettre de l'eau dans son vin, compromis, pas décider, faire comme on veut, tenir compte de l'autre. Alors, on va voir combien de minutes. Bon, ok, c'est bon. Alors, pour les scorpions, un conseil des maîtres ascensionnés pour l'année 2022. Scorpions, conseil pour l'année les... 2022. Alors, j'ai Krishna qui nous dit Dévotion, fais confiance à la guidance spirituelle. Ce que tu as fait était reconnu, tu es aimé inconditionnellement. Ensuite, on a donc Krishna pour vous et on a Melchizedek. Vous avez appris de vos expériences, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez besoin d'étudier un peu plus pour euh, faire des progrès. Donc, l'étude, elle est là avec la grande prêtresse. Étudiez, comprenez les liens de cause à effet par rapport à votre vie. Euh, là, en 2022, c'est ce qu'on nous dit en, en général. Il y a une certaine, un certain recul ici face aux relations sentimentales, un besoin de solitude et de compréhension et de guérison. Voilà, mes chers amis. Pour votre année, n'hésitez pas de regarder d'abord les tirages de l'année. Du vendre de l'année. De regarder vos tirages de décembre 2021. A tout bientôt. Belle année. Au revoir.